Le mariage des huîtres avec le vin, c'est le thème de cette vidéo. Alors, les huîtres possèdent des arômes iodés qu'il va falloir aller soutenir avec un vin blanc vif. Alors, euh, c'est vrai que habituellement, enfin, souvent en tout cas, on met un, un muscadet. C'est vrai que ça va, ça va plutôt bien avec hein, donc ce, ce vin du pays euh, nantais. Ou alors avec un entre-deux-mer. Hein, ça, c'est pas mal non plus. M Mon choix personnel irait plutôt avec euh, sur un vin avec de la, de la minéralité. Hein, du type, euh, par exemple, un, un, un, un sans serre. Hein, euh, ça, ça va très très bien. Ou alors, pourquoi pas un un chablis. Ça, c'est également un accord qui fonctionne très très bien avec les huîtres. Alors, pour un accord encore plus exotique, là encore, je vais vous proposer un accord sur le, sur le whisky. Là, le principe consiste à mettre une petite goutte dans l'huître hein, d'un whisky tourbé. Attention, demandez bien votre, votre camis d'un whisky tourbé. Euh, les deux se portent naturellement et forment vraiment un, un, un joli accord. Enfin, si vos huîtres sont chaudes, eh bien là, partez sans hésiter sur un champagne brut ou extra-brut. C'est vraiment un joli accord. Voilà, désormais, vous savez accorder les huîtres avec le vin. Vous retrouverez la liste des vins dans le descriptif de la vidéo. N'hésitez pas à laisser vos commentaires, à vous abonner à la chaîne. Et si vous souhaitez réussir vos accords mets et vins et épater vos amis, et bien, inscrivez-vous à la formation gratuite en cliquant sur le lien dans le descriptif de la vidéo. Quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne dégustation.